Oh mon Là Ouais ouais, j'ai termé, j'ai termé trop. Ouais ouais. Oh, vas-y. Oh. Passe cette fille là. Elle va me jeu yo. Oh mon. Ouais ouais C'est comme ça c'est comme ça C'est comme ça Ouais vas-y Oh mon. Ah Voilà, Ah t'aime, Attends, attends. <coughs> Est béni. Timo, lève-toi. Lève-toi. Toi aussi, c'est toi où.